Pour savoir où investir et quelles sont les réglementations qui vous impactent en tant que gestionnaire, il est nécessaire d'avoir une vision précise de l'état des équipements techniques de votre parc de bâtiment. Grâce à Buildi, fiabilisez la récolte de vos données techniques en mettant à disposition de vos prestataires une application d'audit qui permet de récolter les données des équipements de manière structurée et uniforme. Sur la plateforme Buildi, vos données issues de vos audits sont centralisées pour créer une cartographie technique de votre parc immobilier, puis analyser pour générer automatiquement vos plans d'investissement et de conformité régulière. Grâce au plan d'investissement pluriannuel Buildi, identifiez en un clin d'œil les investissements prioritaires pour maintenir et valoriser votre patrimoine sous des critères objectifs. Vos investissements reposent sur des bases concrètes, fiables et argumentées, issues de l'état réel de votre patrimoine et vous aident à parvenir à vos objectifs dictés par le décret tertiaire. Le module réglementaire Buildi vous aide à baisser le risque légal et environnemental en facilitant la maîtrise de la conformité réglementaire. Vous pouvez détecter en un clic les installations impactées par les réglementations en cours et à venir et centraliser le suivi de vos interventions avec les bureaux de contrôle. Grâce à la technologie BILD, fiabilisez vos données techniques et valorisez votre patrimoine.